L'humanisme, c'est son credo politique. Ni de gauche ni de droite, il croit dans le centre pour répondre aux enjeux actuels. Jamais loin de Namur, sa ville de cœur, à la tête du CDH depuis 2019, Maxime Prévost est notre invité aujourd'hui. Bonjour Maxime Prévost. Bonjour. L'humaniste que vous êtes, comment vit-il la situation actuelle je dirais que l'important, ce n'est pas tant comment moi je la vis, c'est surtout comment j'essaye d'aider les autres à, à vivre cette situation dans le cadre des différentes responsabilités qui m'ont été confiées, que ce soit comme maire d'une grande ville ou que ce soit comme président d'un parti politique. Et c'est vrai que comme humaniste, incontestablement, moi ce qui me préoccupe, c'est le sort d'un grand nombre de personnes qui sont directement frappées par la, la crise, que ce soit dans... Sa gestion, je pense singulièrement au personnel soignant, à tout le personnel de première ligne, y compris dans les caisses de, de magasins de, de grande surface, ou bien également aux, aux personnes qui en subissent les conséquences les plus les plus sombres sur le plan humain, ou bien sur le plan professionnel. Un grand nombre d'indépendants aujourd'hui sont en train de manger et puis lit par les racines. Euh, ce sont réellement savoir s'ils vont être capables de se redresser, de relancer leur activité. On a des oubliés, des oubliés, si je pense par exemple au, au secteur culturel, à tous ces, toutes ces personnes qui ont un peu la, la crainte que finalement, que leur idéo soit fauché par, par cette crise. Et donc, c'est à leur côté que je me dois d'être. Et, et donc, c'est ça qui me mobilise aujourd'hui. Et puis, il y a finalement une nécessité, c'est de faire à chaque fois d'une telle difficulté, une opportunité, de repenser notre rapport au, au temps, notamment. Euh, le, le télétravail français, auquel un grand nombre de personnes a été astreint, doit aussi nous amener à reconsidérer euh, le marché du travail euh, très différemment, beaucoup plus souplement, euh, et, et donc être dans une démarche où on recherche finalement à travailler mieux plutôt que de travailler sans cesse plus. Maxime Prévost, ça me permet d'embrayer de, avec la prochaine question. L'humain est capable d'ingéniosité. En matière d'innovation, l'économie collaborative fait beaucoup parler d'elle depuis plusieurs années. Votre avis sur ce secteur qui génère des milliers d'emplois Alors il est positif, mais il faut aussi éviter de le célébrer béatement. Euh, je m'explique, c'est clair qu'une dynamique aussi solidaire, une dynamique d'entraide, d'accompagnement pour lancer aussi son activité, comme celle de Smart ou comme celle d'autres plateformes, comme Paysan Artisan quand il s'agit de mettre en connexion des personnes qui travaillent la terre et qui produisent des produits de qualité et de proximité, c'est évidemment extrêmement vertueux. Certains diront que l'économie collaborative, elle a aussi produit des effets pervers si on se tourne vers Deliveroo ou Uber. Et donc l'enjeu n'est évidemment pas de promouvoir une sorte de d'ubérisation du marché du travail qui ne serait pas bénéfique aux, aux travailleurs, selon moi, mais d'être au contraire dans une démarche beaucoup plus vertueuse qui repose sur la coopération et la solidarité. Mais pour ça, en tout cas, dans tous les cas de figure, je pense que si on veut favoriser l'éclosion de cette économie collaborative, des pépinières d'entreprises innovantes, de gens qui se mettent ensemble pour créer de la valeur ajoutée économique ou sociétale, il faut aussi qu'on travaille à, à leur proposer un un matelas social minimum. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de travailleurs indépendants euh, autonomes qui ont besoin qu'on puisse euh, leur donner un droit au chômage, leur offrir un droit à la seconde chance, euh, ce qui est très euh, américain comme concept, là où chez nous, en Europe occidentale, on considère que l'échec est une honte. Non, ça peut être une vertu. C'est mieux rebondir, c'est aller de l'avant. Il faut pouvoir aussi euh, formaliser davantage le droit à la formation. L'individualisation aussi des droits sociaux, c'est extrêmement important pour que finalement les mécanismes de sécurité sociale qui sont euh, rattachés aux personnes le soient en fonction de leur carrière ou de, de leur personne plutôt que d'être ouverts en fonction de certains statuts professionnels et a fortiori quand les statuts n'existent pas, si je pense aux acteurs de la culture, aux intermittents par exemple. Alors, on sait que le secteur de l'économie collaborative repose en partie sur les potentialités de l'intelligence artificielle. Vous avez parlé tout à l'heure des indépendants, des travailleurs autonomes. Quelle place pour ces personnes dans ce secteur et que faire pour leur assurer que la machine ne prendra pas le dessus sur l'humain Alors, C'est deux enjeux différents. Quelle place, à mon avis, elle va aller euh, Crescendo euh, les, les analystes euh, évoquent en général, avec cette révolution numérique, avec l'intelligence artificielle qui se développe, on va de plus en plus aller vers un marché du travail qui va devenir euh, une sorte d'économie de concert, hein, ce qu'on appelle la, la gig-économie. Euh, et donc, là en l'occurrence, tout le monde va être travailleur autonome, indépendant, avec euh, des, des tâches qui vont être de plus en plus euh, aussi sous-traitées, ce qui pose d'ailleurs la vraie question, c'est du dumping social, là derrière. Euh, dit autrement, on va accentuer, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres des dernières années, euh, le travail indépendant. À regret peut-être, mais on peut s'en réjouir sur certains aspects. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont l'envie d'entreprendre, de faire de l'économie ou de l'économie sociale, qui est tout aussi vertueuse. Euh, le nombre de travailleurs indépendants augmente statistiquement. Hélas aussi, euh, les contrats à durée déterminée. Les temps partiels, donc il y a des aspects positifs, d'autres qui sont davantage source de préoccupation derrière cette évolution. Et si on veut que la machine ne prenne pas le dessus, on doit agir selon moi sur deux leviers essentiels, la formation d'une part, la fiscalité d'autre part. La formation parce qu'on doit réellement repenser notre processus éducatif pour pouvoir mieux accompagner les travailleurs actuels et futurs dans cette révolution numérique. C'est toute la revalorisation aussi de la filière qualifiante c'est euh, l'apprentissage accentué des jeunes sur l'usage des technologies. C'est être capable de pouvoir à nouveau coder, programmer quelque chose dont on a perdu finalement euh, l'expertise au, au fil du temps. Et donc ça, je pense que ces questions aussi de formation en alternance, de formation continuée, euh, elles sont essentielles pour faire sens et pour donner les outils à l'humain pour ne pas être supplanté par la technologie. Et l'autre enjeu, c'est la fiscalité, parce que je crois qu'on a besoin d'une réforme fiscale d'ampleur qui doit drastiquement réduire les charges qui pèsent sur les travailleurs, euh, principalement aussi à l'avantage de ceux qui sont les, les moins rémunérés et qui sont sous statut précaire. Et un trop grand nombre encore aujourd'hui d'indépendants ou de travailleurs autonomes euh, flirte davantage avec la, la précarité que la richesse, nonobstant les images qui sont parfois véhiculées de manière caricaturale. Tantôt, on présente le travailleur de la fonction publique comme étant un planqué, peu soucieux de son entourage, si ce à euh, rebouté sur euh, une sorte de, de formalisme à l'excès dans les procédures administratives. Il y a évidemment énormément d'agilité et, et de cœur dans la fonction publique. Mais le pendant, c'est aussi la caricature qui est faite aux indépendants, aux travailleurs autonomes, en pensant qu'ils vivent dans le luxe, en fraudant à l'excès. Il y a énormément de gens qui donnent d'abord de la valeur à leur travail et c'est pour ça qu'ils choisissent d'être travailleurs autonomes ou indépendants parce qu'ils veulent retrouver du sens. Moi, j'ai encore conversé il y a peu avec un jeune Quadra qui travaillait dans une grosse boîte américaine, qui n'avait pas de souci de fin de mois, qui gagnait bien sa vie, mais qui a voulu à un moment donné, avec d'autres de ses collègues, s'inscrire dans une dynamique de coopérative, en créer une, une coopérative d'expertise, parce qu'il avait besoin à un moment donné d'arrêter d'être pressé et de retrouver du sens dans ce qu'il faisait. Et je pense que... Demain, on doit plus que jamais offrir les poss possibilités de redonner du sens à l'engagement des gens, leur engagement privé comme leur engagement professionnel. Maxime Prévost, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et bonne continuation à vous.